Je peux mettre le temps plus fort dans mon casque. Yeah, ça est. Alright. Car j'ai tant besoin de m'exprimer. péter les verrous de chaque conscience fermée. Je vais bousculer les choses, le débat les lever. Tant qu'on n'a pas le choix, on doit s'émanciper. Comme un bolide, je veux faire avancer le navire. Sans précipitation, maintenir le gouvernail. Survolant les flots, j'envisage comme ça l'avenir. En mode expérience. Pour arranger toutes les failles Quand trop de choses se bousculent Dans ma tête me travaille J'inspire une mélodie qui sort de mes entrailles Brisant en moi les chaînes tenaces Qui m'empêchent de fly C'est à ça que j'aspire Et comme ça que je respire Le sang m'apporte une bonne bouffée d'oxygène En un geste, un soupir Me donne envie d'écrire Retranscrire mes joies et peines J'ai tant besoin de voir l'amour triompher de laine haine Qu'on puisse s'ouvrir et n'en plus souffrir des choses à vivre au présent, y en a tellement, faut pas qu'on s'en prie. Car j'ai tant besoin de m'exprimer, faire péter les verrous de chaque conscience fermée Je veux bousculer les choses, le débat, les lever. Tant qu'on n'a pas le choix, on doit s'émanciper. Je prends le micro pour canaliser, besoin de jaillir l'espoir, l'esprit de vérité. Pas le temps de raconter des banalités, mes visions, je suis venu pour les réaliser.